Donc bonjour, excusez-moi pour ce début un peu bizarre. Nous sommes donc le 106 mars, nous sommes sur la place de la République en équipement hyper léger. Et donc nous allons commencer notre JT habituel. Euh, bah voilà, euh, bah comme d'habitude, un hein, appel à contribution TVDebout at gmail.com. Euh, D'abord un grand merci à Basta qui nous fournit pas mal d'informations tous les jours. Euh, n'oubliez pas qu'il euh, faut s'informer partout ailleurs. Et donc il y a la Gazette Debout, il y a Facebook avec Nuit Debout, il y a Twitter avec Nuit Debout évidemment. Il y a aussi Stream Debout, il y a le site Nuit nuitdebout.fr sur lequel il y a plein de blogs et donc plein de points d'information. Vous allez voir pas mal de comptes rendus sur euh, la manifestation d'hier. Euh, il y a désormais aussi le Mumble de Nuit Debout. Alors ça, je vous encourage à aller sur le wiki de Nuit Debout sur lequel vous allez pouvoir euh, vous connecter, donc écouter euh, et participer à des discussions vocales. Donc, c'est un serveur audio en fait. Vous vous connectez dessus avec votre ordinateur et donc vous pouvez... Euh, avec cet ordinateur, avec, euh, avec votre micro, avec votre casque micro, discuter avec plein de personnes. Il y a des salons, il y a des, voilà, il y a des espaces dans lesquels vous pouvez discuter ou aussi écouter la G. Euh, elle est diffusée actuellement en direct sur, euh, euh, sur le Mumble de Nuit debout. Euh, C'est une application qui marche sur euh, Linux, Mac, Windows évidemment, même sur téléphone, Android ou, euh, ou euh, iOS, enfin iPhone. Et donc euh, vous pouvez le faire vraiment de partout et, et comme vous voulez. Donc commençons donc les news. Donc il y a 10 news ce soir. Donc on va commencer avec un petit tirage au sort de, de ma sauce. Est-ce que tu as envie de me dire un chiffre entre 1 et 10 3 7. 2 7. Parfait. Donc euh, matraquage de l'information. Aujourd'hui, alors vous allez croire que c'est hors sujet. Aujourd'hui, donc il euh, y a la chance euh, il y a la SACEM et 1800 artistes qui défendent les quotas c'est-à-dire que chaque artiste ne peut pas diffuser plus d'un certain nombre d'informations, plus d'un certain nombre de chansons. Parce que vous savez que quand il y a un chanteur qui est un peu à la mode, il a tendance à repasser quatre fois par heure pendant 10 heures d'affilée et pendant à peu près 15 jours. Et donc, du coup, vous vous retrouvez à avoir la chanson en tête. Et évidemment, vous avez envie d'acheter le truc. Donc, pour essayer de favoriser un peu de diversité, euh, la SACEM et 1800 artistes ont défendu des quotas donc un maximum au-delà duquel on ne peut pas diffuser un certain nombre de, euh, de titres d'ailleurs le parallèle avec l'actualité pourrait être intéressant puisqu'aujourd'hui il était difficile de ne pas entendre parler euh, de l'hôpital Necker et, euh, et du, du caillassage pas du caillassage du euh, euh, du euh, de la, pas de la destruction, enfin de, de, de la manière dont, dont a été attaqué euh, l'hôpital Necker. Et donc, euh, comme c'est passé en boucle, il n'y avait que cette information-là, quitte à effacer toutes les autres informations, euh, je pense que ça pourrait éventuellement s'appliquer aussi, euh, ce quota à l'information. Passons à la suite. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez un chiffre entre 1 et 10 ça me donner Merci. À partir du 15 juin jusqu'au au 5 juillet 2016, le syndicat national des lycées et collèges euh, annonce, demande une grève. Ça a été voté. Donc c'est pendant les examens et ça a été euh, pris à la demande des adhérents. Donc euh, c'est le syndicat national des lycées et collèges, le SNAL, le SNALC, euh, qui demande ça. Donc euh, voilà, Donc ça a commencé euh, aujourd'hui et ça va continuer jusqu'au 5 juillet. Euh, la grève pendant les examens des enseignants et des, euh, euh, des pions. Voilà. Un autre chiffre Clément, un, un chiffre Un, très bien. <rire> un chiffre, voilà. Parfait. Donc, euh, c'est pour une une annonce. D'habitude, le 1, c'est les blocages, mais il n'y a pas de blocage aujourd'hui. Euh, c'est euh, Nuit Debout Avignon qui aura lieu le 7, 8 et 9 juillet. Donc, c'était annoncé. Et donc euh, pendant le festival, euh, vous pourrez euh, euh, retrouver les nuits debout à Avignon, j'imagine euh, euh, au pied du, euh, du palais des papes. Un autre chiffre 5. Passe d'armes. Et oui, il y a eu une passe d'armes aujourd'hui entre la CGT et le Premier ministre. Alors au départ, ça a commencé par le Premier ministre et le Président de la République qui, en marge du, du Conseil des ministres, a considéré que si les manifestations continuaient à être violentes, il allait les interdire. Aussi. Il fallait en tout cas que la sécurité des biens et des personnes soit assurée. Et euh, donc évidemment, ça pose un énorme problème puisque la CGT a directement été visée par le Premier ministre. Et donc... Euh il considère que... Alors, donc le, le donc la CGT a répondu à, au Premier ministre, on considère qu'il ne peut ignorer qu'il incombe au pouvoir public dont il a la première responsabilité d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre. Ce n'est pas la CGT d'assurer le maintien de l'ordre et ce n'est surtout pas la protection des biens. Donc euh, il y avait suffisamment de CRS pour assurer la protection des biens euh, lors de la manifestation. Et donc, on ne peut pas euh, décemment considérer que c'est la faute de la CGT s'il y a eu de la casse. Euh, par contre, euh, la CGT, elle, a assuré la sécurité des personnes. Et donc, euh, euh, ça, elle a réussi. Elle souligne donc le sang-froid et la maîtrise des militants euh, et de son service d'ordre, qui, sans faillir, ont pris les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité des participants à cette manifestation massive. Euh, évidemment, euh, ce n'est pas été toujours tout le temps facile, puisque des charges de CRS... Ont, euh, ont provoqué euh, des blessures parmi les, euh, parmi les syndicalistes et parmi les manifestants. Un autre chiffre Parfait. Donc sachez que euh, l'euro 2016 est plus fort que la fête de la musique. Eh oui. Donc, euh, le concert qui était prévu place d'Enfer Rochereau pour la fête de la musique est annulé en raison de la mobilisation importante des forces de sécurité pour la protection des stades. Donc voilà, aujourd'hui, euh, le 21 juin, il n'y aura pas de grand concert. À la limite, c'est très bien parce que ça donnera plus de place au peuple et donc plus de place à, à la, au peuple, aux citoyens pour faire de la musique et fêter ensemble ce grand mouvement culturel euh, en France. Point suivant. Il y a une, une comment dire il y a une pétition qui a beaucoup de succès en ce moment, c'est la pétition de Quentin vous pourrez trouver un peu plus d'informations sur rue 89, une pétition où vous cherchez contre les violences policières le succès de la pétition de Quentin. C'est un lycéen marseillais qui s'est lancé dans un pari fou d'attirer l'attention du ministre de l'Intérieur sur la question des violences policières. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 100 000 signatures et donc c'est sur change.org. Euh, tous les mois, il y a à peu près une ou deux pétitions qui arrivent à, à dépasser ce seuil. Donc le, ce, le, ce succès est quand même assez euh, important et ce qui montre qu'il y a un vrai problème entre, euh, dans la police, dans la manière dont elle euh, gère et dont elle contrôle les, euh, euh, les, les, ces polices et ses forces de l'ordre sur le terrain. Et pourtant, eux, de l'autre côté, le préfet de police lui de Marseille félicite le sang-froid et le grand professionnalisme de ces policiers. Euh, mais pourtant, Quentin, lui, est encore choqué par tout ce qu'il a vu et, euh, et comprend que ces, ces, ces félicitations sont plus des encouragements que, que plus un, une baisse ou en tout cas une, une, une tentative de contrôler la violence des policiers. On continue, très chers amis. Le 5 a été dit, le 6 n'a pas été dit. Euh, le. Donc c'est le 6 ou le... Donc 6, 9 ou 10. Clément, le 6, 9 ou 10 la Confédération syndicale internationale inscrit dans son rapport annuel, euh, pour la première fois, la France, en pointant que c'est le plus, le plus mauvais pays en matière de respect des libertés syndicales dans le monde. Juste ça. Euh, donc au Royaume-Uni et en France, les organisations syndicales se battent contre les changements législatifs régressifs. Et, euh, et donc euh, la France est euh, dans ce, dans ce cadre-là, un des, un des pays les plus mal notés, les plus mal... Euh, euh, placé euh, au niveau international, ce n'est quand même pas une mince affaire. Entre 6 et 10. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu ça aux infos. Euh, le Brexit est en tête dans les sondages en Angleterre. Ils sont passés à 54% de non à, la d à rester dans, dans l'Union européenne. Euh, le chiffre des non continue à augmenter inexorablement. On, on, on va voir comment ça, ça devient. Le, sonda le vote se passera le 26 juin. Et donc, vous verrez d'ici là si euh, les choses euh, s'inversent. Mais... Compte tenu de la protestation populaire euh, et de l'accusation qu'il est fait de l'Europe de vouloir tout contrôler et plutôt mal contrôler, euh, je pense que les choses sont plutôt mal parties. Donc, la dernière news du jour, c'est euh, le port d'armes qui désormais, euh, euh, pour les policiers en dehors des heures de service, va être autorisé. Donc c'était une demande forte des syndicats policiers euh, pour les dernières euh, réformes de sécurité à l'issue de à l'issue des attentats qui ont provoqué l'état d'urgence, donc euh, après le drame de Magnanville, le port d'armes hors service pour les policiers restera autorisé après l'état d'urgence, annoncent les syndicats. Donc le ministre leur a, assuré que l leur a annoncé que l'autorisation de port d'armes sera prolongée autant, au delà de l'état d'urgence. Et donc c'est Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGPFO, euh, qui, euh, qui considère, qui, enfin qui annonce que la mesure va être pérennisée. Euh, et c'est aussi euh, confirmé par l'UNSA Police donc voilà, donc les choses euh... salut Dylan <rire> donc, voilà, merci Dylan <rire> euh, et donc euh, voilà c'était la dernière news du jour nous allons passer à une petite annonce avec un invité sur le plateau euh, je pense qu'on va faire un petit coucou à Clément puisque les orchestres debout vont continuer Come mm on. -hmm.